Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager cette recette italienne qui s'appelle Spriciolata. À réaliser pour le goûter, c'est un pur délice. Très simple à réaliser vous aurez besoin de 400 g de farine, 2 oeufs. Euh, pour le sucre, vous pouvez utiliser 100 g de sucre blanc ou bien mélanger 50-50 euh, sucre blanc et cassonade, 140 g de beurre mou, euh, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel. Et 3 cuillères à soupe, soit de pâte à tartiner ou encore de la confiture de votre chou. On commence par casser les œufs, bien sûr. On vient mélanger euh, avec le sucre. Pas besoin de les blanchir, voilà, juste assurez-vous que euh, le sucre a bien fondu. Et puis vous rajoutez le beurre mou. Une petite pincée de sel. On mélange le tout. On rajoute la levure chimique. Et puis la farine. Donc on rajoute la farine au fur et à mesure, ça dépend de votre farine, parfois ça absorbe vite les liquides, euh, parfois non. Donc jusqu'à ce que vous obtenez une pâte euh, un peu molle comme ça. Donc vous partagez votre pâte en deux. La première moitié vous allez l'étaler dans un, dans un plat qui va au four d'environ une vingtaine de centimètres de diamètre. Et vous l'étalez comme ça grossièrement au doigt. Pas besoin de, de l'étaler euh, voilà, avec un rouleau. Et ensuite vous allez rajouter soit votre pâte à tartiner style Nutella ou encore de la confiture. Ici j'ai de la confiture de framboise et c'était un délice Pour l'autre moitié de la pâte, vous allez l'émietter au-dessus euh, façon crumble, quoi. Euh, grossièrement comme ça. Et puis vous allez essayer de tasser légèrement, légèrement, euh, sans plus. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et vous faites cuire entre 20 à 25 minutes, ça dépend de votre four. À la sortie du four, vous laissez refroidir puis vous saupoudrez un petit peu de sucre glace de cette manière. Vous découpez votre spricholata avec un couteau pointu pour avoir des petites parts ou des grosses parts. Ça dépend si vous êtes gourmand ou pas. Puis vous dégustez ça avec un super bon café pour le goûter. Voilà les filles et les garçons, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. N'oubliez pas à liker, à partager et à vous abonner pour plus de recettes de ce genre. Bisous bisous